Amikor azt mondom interkulturális, arra gondolok, hogy másokkal találkozom. Bámbáska. Ben, Ennek Nine Villy Kiredő. Tábodul, Daneskahi, Bavrai, Jamajasz. Fénydök. C'est quoi l'identité plurielle Je m'appelle Mounir Mawad. Je suis né en 1975 à Beyrouth au Liban. Extrait du livre Journal d'un voyage à Tombouctou et à Gêné de René Caillet c'est La simplexité c'est l'art de trouver des solutions. <médicules> Buzdağı, kök, bayan, acu,